On nous réclame 20 postes dans Lyon, et donc euh, avec ces quelques ouvertures qu'il y aura, malheureusement, euh, comme chaque année, et on le dénonce chaque année, ben on n'a pas tenu compte, notamment de la pandémie hein, qui nous a tous affectés, et on continue à supprimer des postes, pour nous c'est insupportable en tout cas. — Enfin, vous, c'est 300 000 euros. 300 000 euros. c'est 000 avec 300 000 euros. Euro de... ouais, ah, avions... ah, ah, on pas... la... ouais, dire couleurs... oui, euh, Ah, c'est qu'on ah. ça, c'est... Euh, — l'année pour la rentrée. super. — D'accord. — M. et Andréa, ah, pour mailler la ville. — Mailler la ville, d'accord. Oui, okay vous êtes prévu à 17 ans. Si je ben, On est réunis cette année encore pour la question de la carte scolaire, puisque euh, on, a eu, euh, on fait face à une décision ministérielle de fermer des, des milliers de postes, de plus de 1000 postes dans le, dans le premier degré euh, nationalement. Ce qui a comme répercussion euh, au niveau de l'académie de fermer 72 postes, donc 72. Euh, Postes qui sont supprimés sur l'académie de Dijon et qui ont été donc euh, ventilés sur les quatre départements et donc qui amènent euh, au bout du bout à une situation dans notre département de Lyon de 20 classes, enfin 20 postes qui sont supprimés, ce qui a pour conséquence d'amener un projet de carte scolaire qui nous a été présenté par le directeur académique dans lequel on a euh, 26 classes euh, prévues pour, pour une fermeture. Euh, et euh, six ouvertures. Euh, pour nous c'est inacceptable, on est dans une situation où euh, les conditions de travail et d'apprentissage se dégradent euh, chaque année euh, et, et là on rajoute encore et on referme encore et là on voit, on a plus d'une quinzaine d'écoles qui sont présentes aujourd'hui, euh, des délégations qui vont être reçues pour faire entendre que bah, sur le terrain leur logique comptable qui consiste à supprimer des postes en fonction simplement du, du, du nombre et des effectifs, euh, ben c'est n'est pas une logique qui, qui marche, et qui a, ça a des conséquences sur le terrain, et ça a des conséquences de dégradation pour tout le monde, pour les, les usagers, pour les enfants, euh, pour, les, pour les personnels, et, et ça nous on ne peut pas l'accepter, c'est pour ça qu'on est là. Et c'est vrai que dans la, la perspective en ce moment de mobilisation, et on voit qu'il y a une mobilisation forte contre la réforme des retraites, mais évidemment tout est lié, puisque euh, bah, la question des postes, c'est aussi euh, la question d'un choix, choix politique et d'une orientation, qui est une orientation en faveur de la population, euh, en faveur des, euh, des services publics, et on en a besoin, on en a particulièrement besoin aujourd'hui, et au contraire, bah, on a un gouvernement, un ministère de l'Éducation nationale, qui ferme des postes et qui les dégrade encore. Pour nous, c'est inacceptable, et c'est pour ça qu'on est là. Un un un On veut encore une fermer. Plus dans notre école alors qu'on est une école à faire des travaux on est encore à hauteur de 300 000 euros cette année de travaux pour que les enfants vivent dans, vivent dans un bon cadre et on est dans un territoire rural et s'il n'y a plus d'école à un moment donné ben, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien et on n'est pas dans un milieu rural attractif on a déjà du mal entre les médecins, les commerces et voilà donc on se bat pour sauver notre école réunis malheureusement une fois de plus dans la de haines, contre les fermetures annoncées, une trentaine dans le premier degré. On pense aussi aux collèges euh, qui subissent une carte scolaire avec plus de 15 postes qui vont être supprimés et puis les lycées aussi, qui, qui vont devoir euh, rendre des postes euh, de façon assez importante. Alors pour conséquence, bien sûr, des effectifs mécaniquement qui vont augmenter dans les classes, et puis l'oubli complètement de deux ans de pandémie euh, qui ont impacté fortement la scolarité des élèves et puis les conditions de travail des, des professeurs. Et on sait aujourd'hui que, malheureusement, les conditions sont de plus en plus difficiles pour les classes. Et ce n'est pas en fermant des classes qu'on va aider, en tout cas, à la fois aux enseignants d'aimer ce métier, de vouloir y retourner, puisqu'on a un problème d'attractivité, et puis de donner surtout des bonnes conditions à nos élèves, qui, franchement, le méritent. Donc on est là, on continuera à être là. Aujourd'hui, les parents sont reçus, les élus sont reçus, pour essayer de faire pencher la balance de leur côté. Pour nous, il ne devrait y avoir aucune... Aucune de ces fermetures annoncées par l'inspecteur d'académie, on l'a dit, la FSU, euh, l'intersyndicale, on continuera à se battre et à lutter contre ces fermetures. Hein, pour prendre la euh, lazette et vous présenter sa euh, décision finale. Avoir un CDEN qui l'interviendra euh, le 3 février, puisqu'il sera reporté. CDEN qui était prévu le 31, mais sais savez le 31, on a tous rendez-vous ensemble, dans la rue, pour dénoncer euh, la réforme injuste et injustifiée des retraites. Hein, injuste pour les femmes, injuste pour les hommes aussi, injuste pour tout le monde, et pour la génération à venir. Euh, on, y a un, on y pense à cette génération, vos bon enfants, vos bon petits-enfants. Je crois que le monde qu'on leur prépare, ce n'est pas celui qu'on qu veut en c'est pas celui qu'on prépare, c'est le gouvernement.